Un grand projet urbain transforme jour après jour le paysage de nos villes contemporaines. En France, depuis 1987, la ville de Nantes aménage le territoire de l'île de Nantes et transforme ce grand secteur industriel et naval désaffecté en un vaste nouveau quartier, basé sur un programme mixte, comprenant ainsi des bureaux, des commerces, des espaces publics et plus de 13 000 logements. Dans le même temps, la métropole de Toulouse, ambitieuse d'accueillir le personnel hautement qualifié d'Airbus, déploie avec envergure de nouvelles infrastructures et une offre résidentielle variée. Plus récemment, Bordeaux a développé une série de grands projets pour améliorer la mobilité urbaine, incluant des lignes de tramway, des programmes de logement, afin de mieux répondre aux défis urbanistiques et démographiques auxquels la ville est confrontée. Au Québec à Montréal, le Quartier international et le Quartier des spectacles font partie des projets urbains qui ont permis de revitaliser d'importants secteurs du centre-ville, facilitant ainsi le rayonnement international de la métropole. Ces projets, tout comme d'autres opérations résidentielles majeures telles que Bénifarmes à Montréal, et des projets de paysages de grand impact urbain tels que la preuve Samuel de Champlain à Québec sont devenus des références importantes pour la transformation des territoires à force d'enjeux patrimoniaux, environnementaux, économiques et sociaux. Mais ces transformations ne font pas toujours l'unanimité et à parfois des tensions. Car pour chacun de ces projets, ce sont de nombreux acteurs qui vont intervenir avec des intérêts et des attentes diverses, parfois contradictoires. Ils constituent ainsi des lieux de négociation où se manifestent des tensions et donc des controverses éthiques. En d'autres mots, les grands projets urbains sont loin d'être le résultat de processus linéaires et prédictibles. Ils représentent tous des interventions d'intérêt public, développées grâce à des multiples mécanismes de gestion, de gouvernance, de concertation, de planification et de mise en service qui leur sont spécifiques. Leur légitimité, acceptabilité, succès ou échec dépendent de la qualité de la collaboration entre acteurs professionnels, de la participation de la société civile et de l'innovation des processus et des réalisations. Durant ces trois dernières années, dans plusieurs villes françaises et québécoises, notre équipe de chercheurs a eu l'occasion d'observer de telles tensions et de les étudier pour mieux les comprendre. Ces projets soulèvent des questionnements éthiques sur la façon de construire la ville contemporaine. Nous interrogeons en particulier quatre questions fondamentales qui caractérisent les quatre tensions que nous avons identifiées dans les grands projets urbains. Comment répondre à la fois aux exigences d'un territoire en matière de compétitivité régionale et internationale et aux besoins spécifiques des communautés locales Comment concilier l'impératif de la participation citoyenne et de la collaboration entre professionnels avec les exigences d'efficacité d'un projet Comment concilier le besoin d'innovation et le désir de certains citoyens de préserver des valeurs traditionnelles ou des modes de vie largement acceptés mais aussi questionnables du point de vue de la durabilité Comment concilier une vision stratégique de la ville et du territoire à long terme avec les ambitions à court terme du projet de certains de ses acteurs Regardons maintenant les tensions qui sont sous-jacentes à ces quatre questions. Les grands projets urbains mettent parfois en évidence des tensions entre d'un côté les ambitions des villes en matière de compétitivité et de concurrence internationale, et de l'autre, les attentes, les objectifs et les besoins des communautés locales et des groupes sociaux. Dans un contexte de mondialisation, ces villes cherchent à attirer des professionnels et des entreprises qualifiées, à apporter des ressources parfois lointaines, à promouvoir des activités culturelles et sportives d'exception, et à mobiliser des investissements étrangers. Tout cela passe entre autres par la construction de grandes infrastructures, le développement de modes de mobilité innovants et par la construction de bâtiments qui auront un impact important au niveau régional et international. En effet, l'attractivité d'une ville lui permet d'augmenter ses recettes fiscales et de se positionner au sein des grands réseaux urbains internationaux. Or, ces aspirations amènent parfois les acteurs économiques et politiques à se plier aux impératifs et aux exigences des entreprises et du marché. Cela arrive parfois au détriment des attentes et des besoins des communautés locales, souvent plus intéressées par les enjeux de la mobilité, l'accès au logement et aux services de proximité. Dans cette logique de compétitivité avec d'autres villes européennes telles que Hambourg, l'agglomération de Toulouse a dû développer des stratégies urbaines ambitieuses afin de répondre aux exigences de la compagnie Airbus. Pour atteindre cet objectif, il lui a été nécessaire de construire des quartiers d'habitation hautement compétitifs et susceptibles d'accueillir une clientèle spécifique de jeunes professionnels européens. Parallèlement, la métropole trouve des difficultés à maintenir une cohérence urbaine entre la ville-centre et ses centralités périphériques. Les discontinuités s'opèrent et forcent à repenser les modes de mobilité entre le centre à caractère historique et la nouvelle banlieue. Or, ces projets de mobilité suscitent parfois des questionnements sur la pertinence de faire de grands investissements sur des banlieues à faible densité et notamment sur celles ayant un faible potentiel de densification. Au Québec, nous pouvons assister à une telle tension avec le projet d'extension de l'Université de Montréal. Au-delà de la conception d'un simple bâtiment, cette intervention a pour ambition d'être au centre de la requalification d'un vaste secteur situé sur une ancienne friche ferroviaire de la ville d'Outremont. Ce projet doit certes répondre à des besoins académiques immédiats, mais ses instigateurs veulent aussi s'en servir pour répondre à des ambitions plus globales, incluant celles d'augmenter la visibilité internationale de l'université et de positionner Montréal comme une ville universitaire majeure à l'échelle mondiale. Cependant, lors des processus de consultation publique, la ville d'Outremont sur laquelle le projet est implanté a défendu ses propres intérêts locaux en exigeant le maintien du caractère privatif, calme et privilégié de ces quartiers traditionnels. D'autres acteurs se sont questionnés aussi sur la portée des bénéfices découlant des investissements d'infrastructures et s'interrogeaient sur la véritable intention d'améliorer les conditions des quartiers plus pauvres du secteur. Une seconde tension est observable quand la volonté de mobiliser un nombre croissant d'acteurs s'oppose à la recherche d'efficacité au sein des projets. Des échéanciers plus longs et d'importantes ressources économiques sont nécessaires pour mettre en place des scénarios et des dispositifs susceptibles de faire émerger des consensus entre les parties prenantes du projet. D'autre part, dans un souci d'efficacité, ces mêmes projets doivent optimiser au maximum les ressources et réduire les délais de réalisation. Ces contraintes limitent parfois les démarches de collaboration et de participation. Certains acteurs du projet ont ainsi le sentiment que ces démarches collaboratives et participatives peuvent créer des tensions avec les objectifs d'efficacité pour lesquels ils sont mandatés. Ceci les amène parfois à privilégier les économies de temps et de ressources économiques, au détriment d'une collaboration susceptible d'être source d'innovation. C'est le cas par exemple du projet d'extension de l'Université de Montréal. Le client a en effet préféré un appel d'offres classique pour choisir l'équipe de concepteurs plutôt qu'un concours d'architecture et de design qui aurait probablement aidé à créer des équipes collaboratives en amont et à proposer des idées novatrices. C'est le cas également pour le projet d'Andromed à Toulouse qui est développé par un groupe restreint d'acteurs sélectionné par les initiateurs du projet afin de travailler de façon plus efficace. La troisième tension met en avant le manque d'alignement qui peut exister entre d'un côté la volonté d'innover et d'apporter des changements dans les façons de faire, et de l'autre côté la référence au traditionnel, souvent mobilisé par les communautés locales et certains groupes de pression. Cette tension entre l'innovation et le traditionnel se manifeste dans le cas du projet au lièvre une extension du quartier Saint-Roch à Québec. En effet, Tandis que l'aménagement du quartier Saint-Roch dans les années 90 a été l'occasion d'opérer des changements très importants, à la fois sur la forme physique de la ville et sur les mécanismes de réalisation des projets, ce projet connaît de nos jours des difficultés expérimentées de nouvelles innovations. L'exemple de Pointe-Olièvre est révélateur de cette tension entre traditionnel et innovation, notamment au niveau des processus et des produits urbains. Du point de vue des processus, l'approche traditionnelle qui était de confier la réalisation du projet entier à un promoteur s'est confrontée aux exigences innovantes de la Ville en matière de développement durable. Cette tension a amené la Ville à changer de démarche en préférant récupérer la conduite du projet global, qu'elle a ensuite subdivisé en plusieurs lots, confiée à des promoteurs différents afin de mieux suivre ses exigences en matière de développement durable. Du point de vue des éléments architecturaux, les ambitions du développement durable ont amené la Ville à surpasser les réalisations existantes en matière de construction en bois, ce qui a eu un impact sur les procédures d'approbation de la construction de l'édifice en bois le plus haut au monde, une tour de près de 41 mètres de haut, répartie sur 13 étages. Entre temps, certains groupes locaux déplorent que les forces du marché aident très peu à répondre aux besoins historiques de logements sociaux du quartier et craignent ainsi un embourgeoisement progressif du secteur. La quatrième tension concerne les enjeux de temporalité. En effet, les contraintes économiques du marché immobilier exigent parfois une construction du projet par phase et étalée sur de longues années, tandis que les attentes des habitants ou autres acteurs peuvent s'inscrire dans des logiques de temps plus courts. Ainsi, ces grands projets urbains trouvent parfois des difficultés à concilier les visions du bien commun à long terme avec celles à court terme. Dans le cas du projet d'extension de l'Université de Montréal, plusieurs acteurs s'interrogent sur la pertinence du démarrage du développement d'un site de plusieurs hectares sans perspective encourageante sur son financement global à long terme. Il se demande notamment combien de temps passera avant que cette friche devienne un quartier fonctionnel et entièrement intégré avec ses environs. Le projet de la cartoucherie à Toulouse illustre également cette tension où plusieurs parties prenantes se questionnent sur la capacité des premières réalisations à mobiliser à long terme d'autres ressources et d'autres acteurs. Cette question se pose notamment parce qu'un grand nombre de lots restera vacant durant plusieurs années. On peut aussi questionner les conséquences de délimiter des écoquartiers tels que la cartoucherie de façon trop rigide. Plusieurs observateurs remarquent en effet que ces limites augmentent la fragmentation urbaine et favorisent des inégalités sociales. Ces quatre tensions et ces questionnements issus de l'analyse de plusieurs projets urbains rappellent leur complexité et mettent l'accent sur le fait qu'ils ne représentent pas seulement une transformation physique de la ville ils sont aussi des espaces d'interaction, de lutte de pouvoir et un moyen de négociation entre les acteurs. Il est du rôle des architectes, des urbanistes et d'autres professionnels de l'aménagement de saisir les tensions qui émergent entre les besoins et attentes des parties prenantes. Il devient donc indispensable pour ces professionnels de créer les scénarios nécessaires à la discussion et aux négociations sur les différentes conceptions du bien individuel et collectif. Mais quel est le rôle de l'architecte et de l'urbaniste dans ces négociations et ces discussions Face à la difficulté à régler ces tensions et à répondre aux questionnements que nous avons examinés, plusieurs préconisent un rôle d'arbitrage, plutôt neutre, et défendent la coexistence non questionnée des conceptions variées du bien commun. Il serait, dans cette vision, de plus en plus difficile de donner davantage de valeur à une conception du bien commun qu'à une autre. En revanche, nos travaux de recherche montrent que cette neutralité est parfois impossible et souvent peu appropriée. Nous considérons que nous ne pouvons pas être de simples arbitres des visions contradictoires et variées du bien commun, notre rôle exige de nous positionner par rapport à ces visions contradictoires et de mobiliser nos connaissances et nos expertises afin d'avancer celle que nous croyons la plus appropriée, la plus noble. Pour ainsi faire, nous avons souvent besoin de mobiliser des outils plus poussés pour le diagnostic et l'analyse holistique du site et du territoire. Mais avant tout, ceci exige un positionnement éthique clair face aux conceptions du bien commun et face aux besoins et attentes des acteurs les plus démunis et les plus fragiles de notre société. Ce rôle exige aussi la recherche de l'équilibre entre les besoins et les attentes à court terme d'une multiplicité d'acteurs, et ceux des générations futures.